La légende est la clé de la carte, son absence rend votre croquis totalement inutilisable. Elle doit être organisée, c'est-à-dire que les éléments cartographiés doivent être classés et que l'on peut observer plusieurs parties avec des informations et des figurés correspondants. À partir de l'analyse du sujet, ou brouillon, il faut d'abord faire une liste des informations importantes et les ranger en grands thèmes, chacun devant contenir au moins deux informations. La légende est l'équivalent graphique d'un plan de développement construit, où chaque figuré est un argument, une idée. Vous devez l'organiser en deux ou trois parties à l'intérieur desquelles les informations sont hiérarchisées, c'est-à-dire classées du plus grand au plus petit, ou du plus important au moins important. Les titres peuvent être des phrases qui se répondent ou se suivent. Pour chaque information de votre légende, vous devez choisir un type de figuré pour la représenter. Il faut toujours économiser les figurés, c'est-à-dire éviter de multiplier le nombre de figurés différents sur votre croquis, car cela le rendrait totalement illisible. Attention à ce que les figurés de la légende soient identiques à leur représentation sur le croquis. Attention notamment à colorier avec la même intensité sur le croquis et dans la légende. Aucun figuré présent sur le croquis ne doit être absent de la légende et, inversement, tous les figurés de la légende doivent apparaître sur le croquis. La légende doit être écrite sous le croquis ou sur une page à part, mais surtout jamais derrière la feuille du croquis, car on doit pouvoir la lire en même temps que celui-ci. Elle doit être soignée. Par exemple, les figurés de surface seront encadrés dans des rectangles de taille similaire, et les figurés linéaires seront régulièrement espacés. À chaque figuré à gauche correspond une explication à droite. Toutes les explications doivent être inscrites de la même couleur, en bleu ou en noir, et non de la couleur du figuré commenté. N'hésitez pas à donner de longues explications en face de chaque figuré. Un mot ne suffit pas toujours. Donnez au moins une phrase par figuré. Cela permet de montrer au correcteur vos connaissances et éventuellement de rattraper vos maladresses dans la réalisation du schéma. Cela vous permet aussi d'économiser les figurés et de donner des informations importantes que vous ne pouvez pas cartographier.